Eh bien, bonjour à tous. Euh, donc, effectivement, comme l'a dit Yannick, on va vous faire aujourd'hui un petit retour d'expérience sur euh, la mise en place d'un, alors on ça en bon français un agent conversationnel open source, donc un, un chatbot. Euh, on va donc faire une présentation à deux voix. Je serai accompagné euh, de Céline, que certains d'entre vous connaissent, parce qu'elle s'investit beaucoup euh, dans le Sup, notamment. Euh, Peut-être aussi que certains me connaissent, euh, parce que dans le passé, euh, j'ai pas mal euh, râlé après la MU, notamment, donc, <rire> mais ça m'a passé. Maintenant, les, la MU s'investit dans l'open source, euh, et puis en plus, c'est des spécialistes, enfin, ils connaissent bien le sujet du chatbot, donc euh, euh, il faut que je sois gentil pour qu'ils ne me posent pas des questions trop compliquées. Euh, donc. Euh, Là, je passe rapidement sur le programme. Une petite slide, Big is Beautiful, de l'Université de Lorraine, avec quelques chiffres euh, qui illustrent la taille de l'établissement. Le, euh, le but de ces chiffres, le propos par rapport euh, à notre sujet, c'est de dire que plus on a d'usagers, d'étudiants, de personnel, plus on est réparti sur des sites euh, et plus on a de demandes d'assistance, et derrière, on a parlé hier de problématiques de recrutement, mais l'assistance, elle concerne le numérique, elle concerne aussi le RH. Et euh, il y a beaucoup d'énergie qui est euh, consacrée, finalement, par différents services euh, à essayer de, reprendre, de répondre aux, aux demandes de tous nos usagers. Et donc la réflexion qu'on peut avoir dans tous nos établissements, mais dans notre en particulier, c'est comment euh, se décharger d'un certain nombre de tâches euh, notamment relative à l'assistance, pour se consacrer euh, à, des, à des activités de plus forte valeur ajoutée. Et c'est pour ça que euh, bah, la question des chatbots, elle est arrivée sur euh, le, le tapis chez nous. Et elle est arrivée un peu en mode euh, étoile dans les yeux, c'est-à-dire qu'on avait été contacté par la DRH et la demande, elle était assez simple. Hein, c'est qu'on leur mette en place un chatbot qui réponde à toutes les questions que les gens pouvaient se poser au sujet de la RH et puis qui répondent à leur place et puis que tout se passe bien. Donc ça, c'est le mode un peu, euh, un peu euh, que peuvent avoir un certain nombre d'usagers sur euh, le, les chatbots. Le côté un peu magique, ça marche tout seul. Ça, ça va remplacer les, les, les, les gens qui, qui sont là pour répondre à des questions diverses et variées. Euh, on a eu d'autres euh, demandes qui concernent en fait, l'accompagnement de, la de la mise en place de notre politique voyage, parce qu'on <coughs> est en cours de déploiement d'une solution euh, avec la MU justement euh, autour de Nautilus. C'est des sujets compliqués pour les agents d'utiliser des, des portails self Service pour faire euh, leurs déplacements. Ils ne savent pas bien toujours comment euh, ça fonctionne. Ils ont beaucoup de questions parce que c'est compliqué la politique de voyage sur la tarification, sur les règles de remboursement. Et donc là aussi, euh, il y avait une question autour de mise en place d'un chatbot qui euh, va répondre à toutes les questions des gens sur ces sujets compliqués. Et puis, euh, dernière chose, on a été lauréat comme d'autres euh, sur l'AMI Demos. Et dedans, euh, apparaissait, euh, a été demandé aussi, a été évoqué la mise en place d'un chatbot pour la scolarité. Alors C'est un sujet vaste. Et euh, j'imagine on n'a pas encore discuté avec la scolarité, mais dans l'idéal, il euh, faudrait que le chatbot réponde à toutes les questions des étudiants, voire des lycéens, sur leur orientation. Donc tout ça, euh, voilà les demandes qu'on avait reçues. Ça, peut, euh, ça nous a un petit peu interpellés. Et on s'est dit il faut qu'on puisse euh, un peu euh, démystifier le sujet. Euh, essayer d'objectiver un peu le côté euh, magique des chatbots dans la tête des gens et on va entre guillemets faire un POC pour se rendre compte de bah, qu'est-ce que ça veut dire de mettre en place un chatbot. Donc on est parti avec un certain nombre d'a priori, parce qu'on aime bien l'open source, donc on s'est dit on va ne, dans un premier temps ne regarder que des, des solutions open source gratuites. Donc on, on ne vous parlera pas aujourd'hui d'outils concurrents qui pourraient être proposés par Google, Microsoft, qui sont peut-être peut bien mieux que ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. On va se limiter sur ce périmètre-là. Euh, et puis, on voulait pouvoir l'installer sur nos serveurs, les exploiter en autonomie, dans une perspective ensuite d'intégration facilitée à notre système d'information. Euh, on s'est dit aussi une deuxième chose, ne compliquons pas tout, on va... Déjà, se concentrer sur la partie euh, bah, technique, euh, voir comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, on va, euh, on va travailler plutôt sur euh, au niveau euh, périmètre fonctionnel, sur des sujets qu'on connaît bien, dans une approche entre guillemets « quick-win ». Donc, on s'est dit qu'on allait faire euh, un premier chatbot qui serait dédié aux problématiques autour du numérique. à bah, L'assistance informatique... C'est plus simple, pourquoi parce que c'est un sujet qu'on maîtrisait par nous-mêmes. On n'avait pas besoin, dans un premier temps, de solliciter les directions métiers. Euh, et euh, en gros, le périmètre, ça va être tout ce qui va concerner l'activation des comptes informatiques, la perte des mots de passe, comment je me connecte au wiki, euh, pardon, au Wi-Fi. Euh, C'était la règle des 80-20. On s'est dit qu'on allait essayer de répondre à 80% des questions. Euh, résoudre 80% pardon, des problèmes qui correspondent en gros à 20% euh, des sujets qui sont euh, enfin des, qui, des sujets récurrents euh, on a recruté pour cela un apprenti et euh, donc euh, voilà ce qu'on va vous présenter maintenant ce que va vous présenter Céline c'est elle qui a plutôt officié sur la partie euh, technique euh, c'est bah, la solution qu'on a retenue les concepts qui sont sous-jacents et puis du coup le résultat in fine de cette expérimentation. Merci. Euh, du coup, donc moi je vais vous parler un petit peu plus technique. Je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails, sinon je vais y passer des heures. Euh, on a commencé déjà par regarder tous les outils qui pouvaient exister euh, en faisant des recherches sur Google, hein, bêtement, euh, tous les outils qui pouvaient exister pour faire du chatbot. Alors, euh, dans les outils, il y a un peu de tout. Il y a des solutions complètement clés en main. Il euh, y a des outils qui sont libres, des outils qui sont payants, il y a des outils qui ne sont que des librairies qui se chargent de faire du NLU, c'est-à-dire la reconnaissance du langage humain. Il y a des frameworks de développement de, chat de chatbots. Donc du coup, voilà, il a fallu faire un petit peu le tri dans tout ça. Une fois qu'on a retiré déjà toutes les solutions qui étaient hébergées en SaaS, puisque ce n'est pas ce que nous souhaitions, ça faisait déjà un petit peu de tri. On a également retiré les solutions qui n'étaient pas open source et on a éliminé les solutions qui proposaient des versions gratuites et des versions payantes et dont les versions gratuites étaient un peu light. Donc il nous restait deux outils qu'on a étudiés un peu plus en détail. Et notre choix s'est porté sur l'outil Rasa qui avait une bonne presse, pas mal d'utilisateurs. Euh, alors Rasa c'est un outil qui permet donc de faire euh, c'est un framework de développement de, de chatbot c'est une coquille vide hein. il faut euh, il faut apprendre à l'utiliser et puis rentrer des informations dedans pour que il puisse répondre euh, il puisse répondre et faire office de chatbot donc euh, Rasa il présentait ses avantages bah, déjà de faire de la compréhension du langage humain écrit et euh, dans la documentation il dit oral mais je pense que c'est encore pas tout à fait finalisé enfin en tout cas on n'a pas creusé cette piste là euh, la compréhension du français avec des librairies dédiées à la compréhension de la langue française. Euh, une gestion de discussion basée sur le, learning machine, le machine learning, ce qui est un peu la, la base du, du chatbot. Euh, ce, cet outil-là était compatible avec un certain nombre d'outils pour euh, enfin, un certain nombre de channels. Donc, on peut faire un chatbot web tel qu'on le connaît euh, sur un site de commerce. On voit le petit truc en bas à droite là, qui s'affiche. Mais on peut aussi intégrer un chatbot dans une conversation Facebook, dans une conversation Slack ou dans une conversation Rocketchat. Et euh, le Rocketchat était un point qui nous intéressait puisqu'on a mis en place à l'Université de Lorraine un rocket chat avec des canaux publics, des canaux privés. Et on a vu assez vite que sur les canaux publics, eh ben, on avait aussi des questions d'étudiants qui se posaient euh, comment j'active mon compte, etc. Donc c'était euh, un point qui nous avait pas mal attiré euh, sur cet outil-là. Euh, Rasa permet aussi d'intégrer des services externes, donc dans une vision d'intégration au, au système d'information. Euh, on peut développer des petits euh, morceaux de code en fait, qui permettent d'aller euh, chercher des informations sur une API ou, euh, ou dans des bases métiers euh, pour répondre euh, aux utilisateurs, et puis propose euh, un mode euh, en hébergement local ou en mode SaaS. Donc euh, nous, on l'a installé chez nous. Alors euh, Rapidement, hein, RASA, c'est une société qui est basée à San Francisco, mais qui a des bureaux aussi euh, à Berlin et puis à Édimbourg. Elle réunit 80 personnes. Euh, sur leur GitHub, on trouve 460 contributeurs, 150 releases depuis 2019, donc euh, c'est un projet qui est très vivant, qui est pas mal utilisé dans, de, dans des entreprises comme, euh, pour en citer quelques-unes, hein, Orange et, et Engie en France. Euh, et qui propose une version gratuite complète. Donc, je vous ai mis euh, l'URL si vous voulez aller y jeter un oeil. Et euh, je reviendrai un petit peu sur la solution qui est proposée. Alors, avant d'aller plus loin, il a fallu aussi qu'on se familiarise avec un certain nombre de concepts, parce qu'un chatbot, finalement, il faut comprendre aussi comment ça fonctionne pour pouvoir bah, l'implémenter et, euh, et y mettre ce qu'on souhaite euh, y mettre. Donc, du côté de l'utilisateur, je vais passer à ces... Enfin, je vais essayer de vous détailler les concepts parce que ça permet de comprendre ensuite la, la, la suite de la démarche. Euh, du côté l'utilisateur, le chatbot, son but, c'est de euh, définir ce qui est l'intention de l'utilisateur. Pourquoi l'utilisateur s'adresse au chatbot Alors, je vais prendre un exemple. C'est un utilisateur qui euh, tape dans un chatbot, Bonjour, je, ré, je voudrais réserver une table pour deux personnes demain. L'intention, l'utilisateur, il veut réserver une table. J imagine, c'est un site d'un restaurant. Euh, ensuite, on a les notions d'entités. Les entités, c'est ce qui précise le contexte de l'intention. Donc là, l'intention, c'était « je veux réserver une table ». Les entités, c'est le nombre de personnes et la date et l'heure à laquelle il veut venir manger. Et puis ensuite, le dernier concept, c'est la réponse. L'utilisateur, il attend une réponse du chatbot. La réponse, elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut être un texte, ça peut être une image, une URL, une redirection ou un formulaire qui lui demande de saisir plus d'informations. Du côté du bot, on a trois, trois concepts qui sont finalement en réponse à, à, à ces trois premiers concepts. Euh, on a la notion de slot. Les slots, en fait, c'est ce qui a été saisi, identifié comme euh, les entités. C'est ce qui permet de stocker l'information au cours d'une conversation. Donc, supposons, je reprends mon exemple de l'utilisateur euh, qui se connecte pour réserver une table. Il a dit qu'il voulait une table pour deux personnes demain. Bon, ben, on, on sait en déduire euh, le nombre de personnes, le nombre de convives et euh, la date. Donc ça, on le stocke au cours de la conversation. Si euh, le, le chatbot n'a pas cette information-là, il va faire en sorte de le demander. Je veux réserver une table pour demain. Ok, combien convives serez-vous Et puis, euh, du coup, voilà, c'est tout, euh, tout l'intérêt de, de, de l'échange. Et ensuite, euh, ben, côté du bot, il a des actions. En fonction de l'intention qu'il a détectée, il euh, déclenche des actions. Les actions ça, peut être des actions, ça peut être une bête réponse, ça peut être proposer le formulaire. Ça peut être des actions, donc ça ce sont des actions, on va dire, par défaut, hein, des actions test. Il peut aussi décider de redémarrer la discussion s'il voit qu'on qu est arrivé au bout d'une un, story. Je vais en parler juste après. Et puis, on peut avoir des actions personnalisées, c'est-à-dire des, des opérations qui sont plus complexes et qui sont programmées derrière. Donc, supposons euh, la réservation, bah, derrière ça entraîne, euh, je sais pas moi, la saisie dans un agenda partagé du restaurant de la réservation de monsieur, euh, monsieur Machin pour euh, demain à, euh, pour quatre personnes. Et ensuite, euh, bah, la notion de story, c'est finalement l'enchaînement, c'est des exemples d'enchaînement intention-réponse qu'on euh, fournit au robot comme exemple, pour qu'il, finalement, ça lui serve de, de base d'informations de, de, de, pour s'entraîner et pouvoir, du coup, détecter à chaque utilisateur sur quel, sur quel enchaînement de questions-réponses on est pour pouvoir bah, prédire la, la, la question suivante à poser. Donc, par exemple, là, ma story, bah, j'en ai une. Preuve, je vous ai donné deux exemples. Le premier utilisateur, il arrive en disant, bah, je voudrais réserver une table pour demain, pour deux personnes si ben, le, le, le, le, le, le, le robot a toutes les informations dont il a besoin, et il lui répond, ben, très bien, votre réservation est enregistrée, ça se termine là, première story. Deuxième story, bonjour, je voudrais réserver pour demain, combien de co serez-vous Nous serons deux, très bien, je réserve, et voilà, c'est fini. Deuxième story. Mais du coup, il faut prévoir tous ces cas-là, tous les, les cheminements possibles. Et c'est là que ça, devient, ça commence à devenir complexe. Ça commence à devenir complexe, et on le verra dans, dans, dans le retour d'expérience qu'on qu fera en fin de présentation, parce qu'il faut prévoir tous les cas. Et du coup, on peut très vite en avoir plein. Euh, donc, comment ça se présente Alors là, c'est un, un schéma de, de RASA, mais finalement, on retrouve dans d'autres outils de chatbot à peu près les mêmes, les mêmes fonctionnalités, enfin, en tout cas dans les frameworks de chatbot. On a une partie, vous voyez ici à gauche, une partie qui est l'entraînement du robot. Comme je vous disais, le, le robot, c'est une coquille vide, il n'y a rien du tout. Donc, il faut lui donner des données et des informations qui lui permettent de bah, savoir quoi répondre. Donc, c'est sur les concepts que je vous énonçais juste à l'instant. On a la première partie qui se situe en haut, c'est tous les exemples de phrases qu'il va falloir lui donner comme, euh, comme base de travail, comme da base d'apprentissage pour se dire bah, « je veux réserver une table, je voudrais réserver une table, s'il vous plaît, est-ce qu'une table est disponible ?» pour que tout ça, ça détecte l'intention réservation d'une table. Donc là, on n'est pas dans, des, des, dans un exemple très informatique, mais enfin, vous comprenez l'image. Euh, donc là, c'est la partie entraînement du, de, du NLU, de la compréhension du langage humain. Donc comment le robot, a des exemples de, avec des exemples de phrases, détermine l'intention. Et en fait, après, euh, il y a une intelligence artificielle enfin, qui calcule euh, finalement, en fonction euh, de, de la phrase posée par l'utilisateur, avec les exemples qu'il connaît, l'intention qui est la plus probable, avec des taux de probabilité. Et puis ensuite, il y a l'entraînement des stories. Donc, Ce que je vous disais, les enchaînements, tout ça, il faut aussi les indiquer aux robots pour qu'ils puissent les apprendre et savoir quoi répondre quand un utilisateur se présentera. Donc ça, c'est toute la partie entraînement. De la partie entraînement... Finalement, c'est une moulinette qui tourne, hein, qui, qui intègre toutes ces données-là. Euh, il en sort un modèle, le modèle NLU, et puis un modèle corps c'est comment euh, il réagit par rapport à ce qu'il détecte. Euh, du coup, comment ça se passe Donc Là, on a fait juste l'entraînement du robot. Euh, quand un utilisateur se présente, donc là, on est sur la partie droite, euh, bah, il arrive avec un premier message. Comment ça se passe bah, Il s'adresse euh, au, au robot, donc au, à ma brique RASACOR, le RASA bah, s'adresse au modèle NLU pour essayer de déterminer quelle est l'intention de l'utilisateur. Et ensuite au modèle NLU, donc on redescend cette petite flèche, enfin, cette petite flèche ici, euh, au modèle Core pour euh, bah, déterminer la story dans laquelle on est et répondre de la manière la plus adaptée à l'utilisateur. Euh, voilà un petit peu pour le fonctionnement de, du chatbot. Alors l'outil Rasa, euh, c'est une architecture qui est finalement euh, assez conséquente. Il y a une partie, euh, cette partie, euh, enfin la première partie qu'on voyait tout à l'heure euh, à gauche, euh, qui est le Rasa Open Source, c'est le cœur de, de Rasa, qui se charge de faire tout l'entraînement, le NLU et euh, la configuration du robot. Donc en fait, un robot il ne fonctionne qu'avec ça. Le chatbot ne fonctionne qu'avec ça néanmoins Rasa fournit aussi une autre brique qui s'appelle Rasa X qui est gratuite qui est inclus dans le truc mais qui n'est pas open source et qui est un outil de gestion de ce robot parce que donc je vous ai présenté comment on entraînait le robot bien sûr avec le temps, avec les personnes qui s'y adressent, et bien il faut l'améliorer ce robot. Il faut, si un utilisateur arrive avec une question qui n'est pas prévue par le robot, est-ce qu'on recrée une story pour ça Est-ce qu'on est qu rajoute dans le NLU une nouvelle phrase que l'utilisateur aurait, aurait saisie et pour laquelle on ne lui a pas donné la bonne intention Tout ça, on peut le corriger au fur et à mesure. Et c'est là tout l'intérêt de cette brique-là, c'est qu'on peut le faire de manière graphique. Et puis ensuite, la dernière brique qui est proposée dans Rasa, c'est l'Action Server. En fait, c'est un serveur qui sert à déployer les petits, les, les petites, les petits plugins de programmes dont je vous parlais qui permettent de faire plus, qui permettent programmatiquement de faire, de faire appel à des services ou de, de répondre de manière plus, plus avancée et de, de donner des comportements aux, aux, aux robots supplémentaires. Donc ça, c'est dans une brique à part. Donc là, je ne vais pas vous détailler l'architecture, mais euh, ça, ça représente une dizaine de conteneurs Docker quand même. Euh, voilà, avec la partie Rasa d'un côté, Rasa X de l'autre. Euh, voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Je pense qu'on ne va pas rentrer dans ce niveau de détail. Euh, du coup, je vous ai prévu une petite démonstration. Alors, notre robot, euh, il a un nom à l'Université de Lorraine. Il s'appelle Uli. UL, Uli, UL pour l'Université de Lorraine et Li parce que ça devait faire joli. Euh, et ensuite, bah pour l'instant, il n'a pas de tête parce que c'est en cours de discussion. Donc euh, voilà, ça, c'est les propositions qui nous ont été faites. Mais euh, pour l'instant, euh, on ne sait pas encore à quoi il va ressembler. Et on n'est pas complètement d'accord, en plus. <rire> donc, euh, voilà. euh, du coup, je vais essayer de faire une démonstration. Mais du coup, euh, je vais... Donc là, euh, je pense que... Est-ce qu'on voit mon écran du coup, je vais mettre comme ça, je vais essayer de, tac, euh, je vais mettre en grand, et... Donc là, on est. Euh, Excusez-moi. Donc là, en fait, euh, je vous rappelle. Donc nous, notre robot, il fait que de l'assistance euh, numérique, euh, on va dire euh, euh, grand, grand, public, quoi. On va dire. Donc il répond aux problèmes de compte, aux problèmes de mot de passe euh, perdu, de, de connexion à Wi-Fi. Je vais me mettre plutôt du côté là parce qu'en fait, c'est du côté là que ça se passe. Donc vous avez une petite bulle qui est apparue. Je ne sais plus où est ma souris. Bill voilà. Super. Voilà, donc euh, voilà, on a cette petite bille ici qui nous propose donc un chatbot. Donc là, on est sur nos pages d'assistance du site du numérique. Euh, et qui, ben, dès qu'on le démarre, nous dit « bonjour, quel est votre problème ?» Et on voit ici qu'on a tout de suite une liste de problèmes. Alors ça, c'est un choix qu'on a fait, sachant que notre chatbot, il, pour l'instant, ne répond pas à grand-chose, il hein, faut bien l'avouer. Euh, on a préféré mettre euh, ce à quoi il savait répondre, Bien qu'on puisse taper un message libre et essayer autre chose, hein. mais on a préféré proposer des, des, un cheminement avec des boutons plutôt que de laisser une question ouverte et complètement libre là, qui aurait peut-être généré beaucoup de frustration euh, euh, au démarrage. Donc là, on est vraiment dans les débuts. Donc supposons voilà, j'ai perdu mon mot de passe. Je peux aller cliquer là-dessus. Le, le, le, le robot répond. Pour réinitialiser votre mot de passe, vous pouvez vous rendre sur ce site, vous aurez besoin de votre identifiant et de votre date de naissance. Cela vous a-t-il aidé Oui, voilà, je suis contente. Euh, Avez-vous un autre problème euh, Oui, j'ai un autre problème, je vais vous en montrer un autre. Bon, Après, vous avez compris le principe, hein, c'est tous la même chose, hein. j'aurais fait le tour de ce qu'il y a à voir. Euh, je ne sais pas, j'ai un problème de connexion Wi-Fi par exemple euh, voilà, on va me demander. Euh, déjà, on me demande de vérifier que je suis bien sur un établissement de l'Université de Lorraine, parce que si on a un problème de Wi-Fi euh, à la gare SNCF, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Euh, quel est votre statut ben, je suis étudiant. Euh, voilà, donc on me donne les informations. Euh, de, donc, il faut, il faut utiliser son identifiant, son mot de passe. Donc, on a un modèle d'identifiant, on a un configurateur à télécharger, et euh, on me demande si on a. J'ai réussi à me connecter. Ben, on va dire que oui ça a marché. Et voilà, avez-vous un autre problème Oui. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Euh, je vais revenir sur ma, ma présentation. Est-ce que ça passe comme ça Voilà. Euh, donc pour faire un petit bilan... Euh de, de ces quelques mois. Donc on a démarré, en fait, on a mis en ligne notre chatbot de manière assez timide, hein, il faut bien le dire, au mois de janvier. On voulait déjà voir comment la mayonnaise prenait et puis on a vu assez vite qu'il y avait des, des choses à corriger au fur et à mesure. Euh, donc on a, mis, on a fait des mises à jour euh, régulières, on a rajouté des nouveaux cas. Euh, on a ajouté notamment les, les problèmes de connexion à la suite Office 365 qui générait aussi beaucoup de demandes d'assistance. Et finalement euh, c'est juste parce que le login est un peu spécial et que du coup on perd assez nos utilisateurs de ce côté-là. Euh, voilà, donc en quelques chiffres, euh, on a euh, entre 60 et 65 conversations par mois depuis le mois de janvier. Donc on ne peut pas dire que c'est soit énorme hein, pour un établissement de 60 000 étudiants, euh, ça va. Euh, 30% des conversations s'arrêtent à la première page, c'est-à-dire que les gens ils cliquent dessus et puis visiblement, euh, ce qui est proposé, soit ça ne convient pas, soit ils allaient juste pour, euh, pour voir un petit peu ce que c'était. Et par contre, 65% des conversations aboutissent correctement. Euh, alors on a vu que bon, comme je vous le disais, l'engouement est assez mitigé et par contre on a vu qu'il y avait des questions assez récurrentes qui n'étaient pas traitées, notamment celle pour Office 365, donc on a rajouté euh, cette problématique-là et en fait euh, ben on, en, on en est vite arrivé à, à se dire que ça nécessitait un suivi permanent oui, on a... euh, on n'a pas fait de pub oui hein. euh... Notamment parce qu'on n'a pas encore donné une identité à notre, à notre chatbot. Donc je pense que si on veut communiquer largement, bon, on a trouvé un nom. Maintenant, il faut qu'on lui trouve une tête. Euh, donc c'est plutôt un usage, c'est vrai, aujourd'hui, anecdotique, mais qui n'est pas non plus représentatif. enfin Difficile de savoir si quand on aura fait de la pub, on peut espérer que quand même... Et le, le, le chatbot soit quand même beaucoup plus sollicité. Oui, puis on le verra aussi sûrement à la rentrée, quand les nouveaux étudiants vont arriver, ils auront certainement plus de questions. Enfin, C'est souvent à cette période-là que ces problèmes se posent. Euh, donc, D'un point de vue technique, le bilan, eh ben, on s'est rendu compte qu'initialiser toutes les stories, c'était quelque chose d'assez complexe. Et euh, Je ne sais pas si vous avez vu, mais à chaque fois, j'ai cliqué sur oui euh, dans, le, dans ma démonstration, parce que euh, bah, quand on clique sur non, actuellement, là, on a un petit problème, on a des conflits sur la détection des intentions. Euh, sur la détection du non, on se retrouve dans des cas un peu, euh, un peu bizarres. Donc là, c'est des choses qu'on doit corriger. Euh, mais en tout cas, euh, on s'est rendu compte assez vite que finalement... Euh, Gérer un chatbot, enfin, faire un chatbot qui répondrait à tous les problèmes de l'université, ce n'est pas possible. Parce que du coup, il euh, bah, y a des conflits, des, des choses comme ça, et ce enfin, serait très compliqué à, à gérer et à maintenir. Donc, dans nos prochaines. Euh, là, on, on parlait en introduction d'un de, de, de, chatbot pour la scolarité ou d'un chatbot pour la RH ce seraient certainement des bots euh, différents. Euh, voilà, c'est compl complexe à maintenir. Et euh, ça, c'est quelque chose qu'on avait vu et qu'on a compris <rire> ensuite. Euh, on parle alors de, de la nécessité d'un suivi en, en, en CDD, c'est en, euh, en conversation, alors je vais le dire en, en anglais, conversation uh, driven development. En fait, l'idée, c'est de dire, ben, au lieu d'essayer de prévoir tous les cas de story, tous les cas de NLU pour les faire apprendre au robot, eh ben, il faut mieux suivre finalement ce qui est fait dans les conversations, donc suivre les conversations qui, qui sont menées par le robot, après coup, une fois qu'on l'a démarré, et euh, le mettre à jour et l'enrichir au fur et à mesure des stories qui sont euh, réellement posées. On gagne beaucoup plus de temps parce que en fait, euh, essayer de les imaginer en amont, bah, sûrement on va en imaginer des qui ne seront jamais utilisées et puis on va oublier celles qui vont être, euh, qui vont être utilisées. Donc euh, voilà, c'est plutôt le modèle qui, qui est qui est préconisé dans les documentations et pas pour Rasa en particulier mais pour tous les chatbots et c'est vrai que du coup il faut que on prévoie aussi ben ce temps euh, à des personnes de gérer de maintenir de suivre euh, ce qui ce qui se fait dans le chatbot pourquoi pas un chatbot multi domaine c'est parce que aussi chaque fois qu'on va modifier la configuration du chatbot mettre des nouvelles intentions de nouvelles stories il faut faire tous les tests de non régression et plus euh, le chatbot il est euh, multi-intention, euh, multi, euh, un multi-domaine. Et plus ces tests seraient complexes à mener pour être sûr qu'on euh, ben, a modifié quelque chose dans une partie euh, qui concerne l'informatique. Ça ne va pas impacter euh, la partie qui concerne la scolarité parce qu'on pourrait avoir des recouvrements dans les intentions. Donc il euh, est préférable, je pense, euh, du moins avec les outils qu'on a qu'on qu a expérimentés, d'isoler les choses pour... Euh, soit plus simple à maintenir dans le temps. C'est moi qui parle. Donc, quelle perspective suite à ce premier travail Déjà, on va, comme on vous l'a dit, on n'a pas tellement communiqué en interne. Donc là, ce qu'on veut, c'est à la rentrée, être en capacité de le faire sur l'identité du chatbot et on va l'intégrer dans notre appli mobile. Parce que, oui, un des intérêts du chatbot, c'est que vous l'avez vu, il est intégré là, dans un site web, mais euh, on puisse l'intégrer effectivement euh, dans d'autres applications. Euh, peut-être aussi à terme, il faudra qu'on fasse des expérimentations avec euh, Rocket Chat. on a vu qu'il y avait des connecteurs, avec peut-être euh, des outils comme Facebook ou pour le rendre plus, plus visible. Euh, Céline l'a dit, il y a une problématique d'amélioration continue du chatbot, donc on... Euh, je ne je, je me suis pas étendu sur le sujet mais on a, on a travaillé sur ce dossier avec un, en recrutant un apprenti donc qui va être pérennisé maintenant et dans son travail il va y avoir une action de suivi du chatbot de regarder les conversations qui n'aboutissent pas ou qui ne donnent pas des réponses pertinentes pour euh, bah, régulièrement apporter euh, des améliorations euh, donc c'est pas un truc one shot c'est un investissement dans le temps euh et euh, ce qu'on souhaite aussi examiner, c'est la possibilité, euh, à la fin, là, le chatbot il vous demande si vous êtes satisfait de la réponse oui ou non, c'est peut-être d'aller plus loin en lançant euh, une espèce de mini enquête de satisfaction qui va permettre d'avoir un retour euh, plus pertinent sur la manière dont les usagers perçoivent le service. Pourquoi il y en a 30% qui s'arrêtent au, euh, au premier écran bon, euh, Il y a peut-être un effet euh, curiosité aussi euh, mais euh, voilà, il faut, on a du mal aussi à savoir comment réagissent les gens vis-à-vis euh, -vis de ce chatbot. On a du mal, c'est général, dans l'établissement, finalement, à trouver des étudiants représentatifs qui nous font des retours pertinents. Euh, donc on, on espère peut-être avec ce système d'enquête euh, satisfaction, ça, on aura quelque chose de plus utile. Euh, et puis donc la prochaine étape, ça va être donc de, dans le cadre de Demos. De, de de créer une instance pour la scolarité, donc là on va on va initier, euh, on va dire, le cadrage avec la scolarité sur ce qui qu'ils qu qu imaginent, ce qu'ils aimeraient avoir. On pourra pas non plus avoir le chatbot qui répond à toutes les questions de scolarité dans un premier temps, enfin, même je pense pas de si Donc, on va essayer un peu de, de, de, de limiter le périmètre, de se concentrer sur des choses sur lesquelles on pourra apporter rapidement. Euh, ben, des, premiers, euh, des premiers résultats, puis on travaillera en mode euh, itératif de rajouter des fonctionnalités au fur et à mesure et aussi en fonction des retours des étudiants. Donc à plus long terme, là vous l'avez vu, euh, Céline dans la démo l'a montré, le chatbot à un moment donné, euh, il vous demande si vous êtes étudiant personnel, pourquoi il fait ça Parce que c'est un chatbot qui est euh, entre guillemets anonyme, donc il ne sait pas à qui il s'adresse. On a validé que techniquement, on savait, par exemple, intégrer le chatbot, le, le classifier. Donc ça nous permettra de savoir euh, qui est en face de nous et de, de pouvoir éventuellement récupérer des informations sans avoir à les demander. Et puis peut-être de faire des, des chatbots plus complexes qui vont apporter des réponses euh, pertinentes, euh, enfin, contextualisées à la personne. Euh, exemple bidon, euh, on pourrait indiquer à l'étudiant... Euh, est-ce que, est que, quels sont mes cours du jour et puis qu'il lui donne la liste de, ses, de, de ou, du, du cours qui va arriver dans l'heure ou des choses comme ça, en allant rechercher l'info dans le SI. Euh, la partie TOC, Céline va nous en parler mieux que moi. Rapidement, euh, oui, donc du coup, on a aussi euh, étudié, alors on est tombé euh, assez par hasard finalement sur un autre outil qui permet aussi de faire du chatbot. Euh, c'est un autre, donc on va peut-être basculer sur cet outil, on est en train de l'étudier. Euh, donc, so TOC, c'est un outil qui est développé par la SNCF euh, et euh, utilisé majoritairement, en enfin, grande majorité, par la SNCF, mais qui l'ouvre en open source euh, et euh, qui, euh, qui propose pas mal d'interfaces. Alors, il pr pr propose déjà une interface de paramétrage plus convivial, euh, plus facilement délégable à des non-informaticiens. Euh, modulo quand même une petite phase de formation, mais en tout cas, euh, ça, on a aussi cet intérêt-là, c'est que si, si euh, des scolarités, par exemple, peuvent elles-mêmes euh, alimenter les cas du robot euh, et, euh, et l'améliorer, euh, ben, comme le disait euh, l'intervenant tout à l'heure, si on en a moins à faire, euh, on est content. Et puis, euh, et puis, il gère donc du, du multilingue et euh, il propose aussi euh, des interfaces, donc de, des, des tableaux de bord de statistiques et une, un module de test, c'est-à-dire qu'on peut tester euh, notre robot. Et le retester après une mise à jour pour vérifier qu'il répond toujours, toujours correctement, ce que propose Parasa. Euh, du coup, voilà, il y a quelques petites choses en plus qui nous intéressent pas mal. Donc, euh, voilà, on est en train d'étudier ça en détail pour, pour voir si on ne va pas basculer sur cet outil-là euh, et puis laisser de côté Rasa. Et puis en fait, bah le, dernier, le, dernier, le dernier axe d'amélioration, de, euh, on est en train de regarder comment l'intégrer avec un autre outil qui s'appelle Chatout. Alors, Chatout, c'est un intégrateur de, de fils de discussion. Donc, on peut mettre dans Chatout finalement son compte Facebook, son compte Twitter, des adresses mail, et puis tout arrive dans le même outil. Et en fait, et eh ben propose des interfaces d'intégration avec des, euh, des chatbots. Et donc, du coup, on pourrait avoir finalement des réponses automatiques faites via cet outil-là avec ensuite la possibilité de passer le relais à un humain. Parce que là, pour l'instant, vous avez vu, ce n'est qu'un robot qui répond. Mais là, en fait, on pourrait après passer le relais à un humain qui reprendrait la conversation pour terminer, améliorer ou répondre à ce que le robot n'aurait pas su répondre. Voilà. On en est aux prémices là sur la partie live chat. Donc le relais, basculer le robot vers un agent humain. Euh, qui puissent répondre euh, à des questions qui seraient plus complexes ou si la personne n'est pas satisfaite euh, du travail du robot. Euh, après, euh, au-delà de l'enjeu technique, de comment je me connecte, il y a quand même euh, toute une problématique d'organisation. Il faut que l'outil gère, euh, entre guillemets, les plannings de disponibilité des uns et des autres. Donc euh, voilà, on, est en train, on commence à est le sujet, mais ce n'est pas simple non plus. Euh, et puis il faut après euh, avoir des gens qui sont capables de répondre un peu à toutes les questions. Euh, ce qui n'est pas non plus forcément évident à trouver donc voilà, euh, on a terminé cette présentation avant les questions, donc le, je pense que le bilan il est, euh, il est mitigé hein. les chatbots ce n'est pas magique il y a beaucoup de techniques derrière hein. enfin, du moins pour la solution qu'on a retenue qui était une solution qu'on qu a mise en œuvre complètement nous-mêmes de A à Z hein, sans nous appuyer sur un prestataire ou des solutions commerciales qui sont peut-être plus, plus simples, hein, je ne sais pas. Mais pour ce type de solution, bah, c'est pas des choses qui fonctionnent tout seul. Il y a quand même un investissement important, d'un point de vue technique, mais aussi derrière un suivi à faire avec les utilisateurs, euh, avec les usagers, pardon. Après, on voit aussi que c'est pas quelque chose, c'est pas du one shot. Il faut c'est un investissement dans, dans, dans le temps d'améliorer les choses. Il est là un peu tôt pour faire un retour sur euh, L'usage, est-ce que les gens sont satisfaits ou pas Parce que, vous l'avez vu, il y, y a un usage qui est encore limité. Euh, je pense que dans un an, on en saura plus quand on aura fait de la pub sur le service. Donc maintenant, on sait à peu près de quoi on parle. On, on va continuer sur le sujet, parce qu'il y a des projets chez nous. Mais maintenant, euh, on est plus, plus au clair sur euh, bah, les périmètres, jusqu'où on peut aller. Euh, ne, pas, ne pas imaginer... Euh, avoir des chatbots qui puissent répondre à tout en un seul endroit. Euh, voilà, c'était le but de cette présentation, de partager avec vous ce, ce retour d'expérience. Avant de passer aux questions, un petit, un, juste une petite parenthèse logistique. C'est que je me suis réveillé ce matin avec les oreilles bouchées. Je ne sais pas si c'est mon corps qui s'est <rire> préparé pour les questions. mais En tout cas, si vous voulez bien parler assez fort dans le micro, ça m'aidera. Merci Céline, merci Olivier pour la qualité présence On va prendre quelques questions dans la salle. S'il n'y a pas de questions, si. J'en ai juste une petite avant en fait, par rapport à l'outil TOC que Céline, tu as parlé en fait aujourd'hui à la SNCF, c'est réellement les métiers qui, qui paramètrent le, le chatbot. Moi, j'ai eu contact avec un technique, donc euh, sur certains, euh, ils, en ont, ils en ont plein des chatbots en fait à la SNCF. Il y a des, des chatbots qui sont dédiés aux usagers, à leurs usagers, et il y en a même pour l'interne en fait. Et donc, euh, moi, la, le, la personne que j'ai eu en contact, c'est un technique, mais qui m'a dit qu'effectivement, il, il y a un chatbot qu'ils avaient délégué euh, à des utilisateurs non, euh, non informaticiens. Euh, Très voilà. bien. Ouais, ça, ils ont, en plus, ils ont un projet de, de développer une interface simplifiée justement pour ça, mais qui limite du coup les, les possibilités. Donc euh, je pense qu'en tout cas, ils sont dans cette logique-là. Ouais. C'est bien, merci. Bonjour, euh, merci pour euh, votre exposé puis cet outil euh, innovant qui peut être un peu dans, dans l'air du temps. Mais je voudrais peut-être euh, poser une question par rapport à votre outil d'assistance, de helpdesk ou de système de suivi de demande. Est-ce qu est que d'abord, il y a eu un projet un peu ambitieux autour de, de ce genre d'outils, ce qu'on appelle des ITSM Et est-ce qu'en termes de FAQ, est-ce qu'il y a une, une, une FAQ dynamique qui, qui permet en fait de, de, de chatbot, de, de, de, chatbot pardon, de se greffer Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux projets Voilà, si vous pouvez nous en dire un peu, un peu plus. Tard. Alors En ce qui concerne l'outil de Ldesk, donc nous on a un outil de Helpdesk qui est l'outil SUP. Euh, voilà. Rien n'empêche le chatbot de... On ne l'a pas mis en place actuellement. Oui, ben, on ne l'a pas fait. On n'a pas changé encore. Euh, du coup, voilà, donc il n'y a rien qui empêche le chatbot d'initier un ticket dans cet outil-là. Finalement, ça partirait comme ça. Et en termes de FAQ, alors on n'a pas de FAQ dynamique, euh, on a de la documentation. Euh, on a la page que je vous ai montrée tout à l'heure, euh, avec une navigation... Euh, on va dire une navigation arborescente où on peut retrouver des éléments d'information. Et euh, pareil, je crois... Euh, si, là pour le coup on a mis des liens... En fait le chatbot, quand il, il est capable de, de rediriger vers des liens. Donc euh, il y a des informations, plutôt que de les répéter dans le chatbot, on a redirigé euh, l'utilisateur, l'usager, vers euh, ces liens de documentation. Alors après, c'est toujours pareil dans, dans ces outils-là. Il faut voir où on met le curseur, parce que euh, finalement le chatbot il pourrait tout faire. Mais du coup, il faut maintenir. Après, il faut. Et si on, plus on met de logique métier du côté du chatbot, plus la logique métier change. Il faut le changer à plusieurs endroits. Donc, il faut arriver à trouver ce que, là où s'arrête le chatbot et là où on rebascule sur des pages de documentation qui sont maintenues par les métiers, qui sont maintenues par les gens le plus à même de répondre. Je, que, ça a répondu à votre question. Alors. On est, oui, effectivement, on, on est en train d'étudier le changement d'outils de, de Ldesk. Euh, mais par contre, le, le chatbot ne fait pas partie du, du périmètre. Donc, le projet, euh, projet c'est de passer sur ETOP, euh, e hein, d'ici euh, la fin de l'année, euh, en remplacement de SuperLdesk. On avait eu une discussion euh, préliminaire sur l'intégration euh, avec un chatbot euh, bon, euh, comment dire on peut imaginer euh, un chatbot qui va aiguiller euh, les gens en amont comme l'a dit Céline, comme ce qu'on a vu hein. mais euh, si la question elle est euh, est-ce que le chatbot peut s'alimenter automatiquement d'une FAQ peut euh, analyser euh, les tickets pour savoir qu'est-ce qu'il faut qu'ils réponde euh, tout seul euh, Bon, la solution, quoi, je ne dis pas que ça n'existe pas et la solution qu'on a regardée ne marche pas du tout comme ça. Donc, comme l'a dit Céline, ça nécessite de capitaliser, de faire de l'intégration, de l'amélioration continue, de maintenir un paramétrage assez complexe. Donc, si demain, on imagine, nous, la cible plutôt en termes d'intégration ticket et chatbot, c'est plutôt d'orienter l'utilisateur vers la bonne file de tickets. Parce qu'aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est qu'on a des centaines de files de tickets. Et les utilisateurs, ils ne savent pas toujours bien euh, leur problème, où est-ce qu'ils doivent déposer un ticket. Donc le chatbot, il pourrait être là pour les aiguiller vers la bonne file, automatiquement, sans qu'ils aient à faire cette... Euh, cette euh, enfin voilà, sans qu'ils jouent à la loterie avec les files de tickets. Maintenant, il y a une autre réflexion en cours chez nous, qui est plutôt de simplifier aussi euh, bah, le nombre de fils de tickets, là, parce que ça devient un peu trop euh, complexe. Merci, euh, encore merci à tous les deux pour ce podcast très complet, à suivre dans les, dans les prochains mois avec de nouveaux usages. Voilà, bon appétit à tous et puis on se retrouve dans cette salle à 14h.